Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Alors aujourd'hui une toute nouvelle série, un tout nouveau concept, je ne l'ai jamais fait. En fait on va euh, découvrir un autre moteur physique, on va un petit peu euh, laisser Unity sur le côté. Alors bon je vais y revenir, rassurez-vous, parce qu'Unity euh, c'est ce qui me plaît et puis euh, c'est vraiment une chaîne qui est dédiée à ça. Mais euh, je me suis dit pourquoi pas essayer de découvrir bah, quelque chose d'autre, pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et puis aussi euh, bah, pour changer un petit peu d'air on va dire. Donc, euh, bah, je me suis dit quel moteur physique on pourrait euh, un petit peu essayer de découvrir ensemble parce que l'idée c'est de passer de Unity euh, à un moteur physique euh, sans pour autant, autant d'un point de vue je dirais euh, Unity, c'est-à-dire un petit peu voir les similitudes et comment ça fonctionne. Alors, bon, j'ai euh, porté mon choix sur Godot. Alors, pourquoi Godot Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Il y en a plein. Alors, certains me diront euh, bah, « Tu aurais pu essayer de tester Unreal Engine. » Ouais, vous savez déjà euh, ce que je pense un petit peu d'Unreal Engine. Euh, c'est pas mon fort, je le trouve assez lourd. Euh, et euh, bah, je voulais quelque chose d'assez léger. Et euh, bah, je me suis dit, on va se tourner vers Godot parce que bah, il rentre dans pas mal de ces cases. Alors, pourquoi bah, Il y a quelques avantages. Alors, Godot, c'est un moteur physique 2D et 3D. Un petit peu comme euh, il supporte euh, beau... quelques langages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer en fait en GDScript. Le GDScript, euh, c'est tout simplement la syntaxe du Python et c'est un langage propre à Godot. Alors ceux qui connaissent le Python, bah, vous pouvez partir euh, sur, euh, sur le, le, le GDScript, ça ne posera vraiment pas de problème. Mais en plus, on peut maintenant utiliser depuis la version 3 le c -Sharp. Alors je me suis dit, bah, ça va euh, peut-être plaire plus à d'autres personnes et puis même à moi, ça nous permettra de rester en c -Sharp. Alors il y a pas mal d'avantages, même si dans un premier temps on va pas aller voir si loin, mais euh, Godot intègre pas mal d'objets de, de, de, de, de, du tout, d'outils, euh, comme l'animation, euh, enfin il y a pas mal de choses, un time maps, euh. bon il y a, il y a, il y a beaucoup d'outils, c'est un petit peu similaire à Unity. Mais euh, évidemment, euh, bah, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est totalement libre, Godot. Donc, ça, c'est aussi un gros avantage, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas payant. C'est multiplateforme, on peut exporter pour Windows, Mac, Linux et les plateformes mobiles. Bon, évidemment, dans un premier temps, on ne va pas euh, trop s'intéresser à tout ça. Donc bah voilà, Alors j'espère en tout cas que cette idée va vous plaire, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un gros pouce bleu sur la vidéo. Évidemment, dans cette vidéo, on va euh, tout simplement installer maintenant Godot euh, et on va enchaîner directement avec une autre vidéo où on va découvrir un petit peu bah, comment ça fonctionne. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de partir d'Unity et d'essayer de trouver des similitudes, en tout cas de passer d'un moteur à l'autre et pour voir un petit peu euh, si tout ça fonctionne. Alors je vous avoue que Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut Godot, je l'ai utilisé très peu, ce que vous allez voir, bah, c'est pratiquement du live, parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaye de, de, de faire une chose, je vais vous le retranscrire, donc c'est possible que bah, je l'utilise très mal dans un premier temps, euh, évidemment, hein, il faut, il faut, on ne peut pas marcher avant de savoir courir, donc on va y aller, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous connaissez le moteur, euh, voilà, en tout cas, euh, tout partage est bienvenue, et euh, bah, on va mettre ça en place tout de suite, donc c'est parti, on installe Godot. Donc c'est parti, on va installer tout simplement Godot. Alors pour ce faire, vous allez sur le site officiel. Alors c'est, moi je dis Godot, mais il y a un T au bout, donc c'est Godot Engine, on va dire. Alors je sais pas si on dit Godot ou Godot, peu importe. Mais euh, ici, vous allez vous retrouver sur le site officiel. Et évidemment, je vous encourage à aller le découvrir. Vous avez la communauté, alors c'est en anglais évidemment, dans la langue de Shakespeare. Vous avez ici toutes les possibilités que vous offre Godot, vous pouvez voir. Donc euh, il y a pas mal d'exemples, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant. Euh, c'est un outil qui est assez complet. Alors nous ce qui va nous intéresser évidemment c'est la partie téléchargement. Alors vous avez aussi une partie Asset qui va vous permettre de découvrir toutes les assets, Un petit peu comme l'Asset Store mais euh, j'ai regardé vite fait, c'est un peu moins garni. Euh, et vous avez ici une partie Learn qui va vous donner euh, accès à la documentation officielle et des tutoriels. Enfin vous pouvez voir pas mal de choses. Donc euh, ça peut être assez intéressant euh, d'aller voir là aussi. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est ici « Download ». Alors actuellement, c'est la version Godot 3.4.4. Donc on peut voir qu'elle date du 23 mars 2022. Et c'est la dernière qui est stable à ce jour. Donc moi, je vais utiliser une version stable, pas de version bêta et autres. On ne va pas se compliquer la vie. Euh, vous avez donc la possibilité de télécharger une version pour Linux, Max OS ou Windows. Évidemment, il y a une partie du NUC Server, mais ça, ça va moins nous intéresser. Ensuite, vous avez deux versions. Donc, la standard version en 64 bits et en 32 bits. Alors, celle-ci, vous ne l'utilisez que si vous voulez utiliser euh, le GDScript et que euh, vous ne voulez pas utiliser le C Sharp. Si vous voulez utiliser le C Sharp, ce qui va être mon cas, on va utiliser une version ici mono, euh, 64 bits. Enfin, 64 bits parce que moi, je suis sur Windows 11 64 bits. Évidemment, bon, il ne doit plus y avoir beaucoup de systèmes d'exploitation en Windows 32 bits actuellement. Euh, alors attention au niveau euh, des choses qui sont requises bon il faut OpenGL 2.1 ou OpenGL ES 2 compatible hardware donc au niveau de la, du graphisme et autres mais euh, ici il vous faudra installer normalement euh, pour la mono version donc le .NET SDK ou mono SDK, alors moi je vous avoue que j'ai rien installé du tout, c'était déjà installé alors, certainement dû au fait que j'utilise Unity et euh, Visual Studio Code, c'est d'ailleurs l'IDE que je vais utiliser et euh, Visual Studio Community pardon, on peut aussi utiliser Visual Studio Code je vais vous montrer comment. Et évidemment, vous cliquez ici pour récupérer la version bah, de votre système d'exploitation. Donc, vous cliquez, vous le téléchargez et vous récupérez un zip. Une fois le zip récupéré, vous pouvez extraire le contenu de l'archive et vous pouvez voir à l'intérieur que vous avez tout simplement un dossier. Et si vous cliquez à l'intérieur, vous avez ici un exécutable. Et cet exécutable va vous permettre tout simplement de lancer Godot. Alors, on va faire un double clic dessus, exécuter. Et voilà, Godot est installé et ouvert. Alors, vous pouvez voir que c'est une version, en fait, portable. Il n'y a pas d'installation. Donc, c'est aussi un gros avantage. Godot est assez léger. Et euh, bah, c'est aussi ce qui m'a plu. Alors... Pour la, la première utilisation, euh, on me dit vous n'avez aucun projet, vous pouvez explorer des exemples de projets euh, dans l'asset librairie. Donc, c'est un petit peu comme l'asset store d'Unity. Donc, euh, bah ici, on va dire qu'on est dans le gestionnaire de projets. Vous pouvez voir que ça ressemble un peu à l'Unity Hub. Bon, évidemment, c'est pas aussi poussé parce qu'ici, je ne pense pas qu'on peut gérer les versions de Godot et autres. Mais euh, en tout cas, c'est ici qu'on va gérer tous nos projets. Et si vous voulez euh, ouvrir la bibliothèque pour aller jeter un œil, bah vous cliquez. Vous pouvez voir que vous pouvez faire quelques petites recherches et voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, dans un premier temps, euh, je euh, ne vais pas trop m'attarder là dessus en tout cas ici on a installé euh, Godot et maintenant on va voir comment on peut aller un peu plus loin avec Godot, évidemment on va y aller étape par étape et euh, assez doucement parce que encore une fois je le découvre avec vous